Spontanément, tu répondrais quoi Coucou Je te remercie de prendre de mes nouvelles D'ailleurs, je pensais à toi Et toi, comment vas-tu C'est trop long, tu vas le faire flipper C'est pour marquer mon intérêt Tu vois bien qu'il est tout en subtilité Il a écrit SLT au lieu de salut en entier SLT, c'est pas plutôt qu'il s'en fout Non, il marque son intérêt sans en avoir l'air. Alors, je réponds quoi Je sais pas. Euh... Hey Point d'exclamation, ça va, j'espère que toi aussi, point. Pas de point d'interrogation. Faut toujours mettre des points d'interrogation pour les mecs, sinon ils répondent pas. Ça coupe la discussion, c'est la règle. Ok, bah, écris, euh, hey, ça va, et toi, point d'interrogation. Attends. Il a mis va, VA sans s. Qu'est-ce que ça veut dire Tu penses que c'est un signe C'est juste une faute d'orthographe. Et toi, quand t'écris un message important, tu te relis, non Il a pas fait gaffe, ça veut pas dire qu'il s'intéresse pas à toi. La preuve, il a mis une virgule. Quel rapport <rire> Ça prend du temps pour un mec de mettre une virgule. Ok. Il répond pas. On s'est planté. Attends, il lui reste 4 minutes 29 pour être dans les temps. 4 minutes 29. 4 minutes 28. 4 minutes 27. 4 minutes 26. 4 minutes 25. 4 minutes 24. 4 minutes 23. 4 minutes 22. 4 minutes 21. 4 minutes 20... ah 4 minutes 19. 4 minutes 18. 4 ah, minutes 20. un texto de Victor. 4 minutes 20. Oh, je suis quitte, hein. 4 minutes 19. Un mec de la fac qui kiffe. Est... <rire> 18. Réunion de cellules de dissection! Parfait Il a été trop loquace, c'est pas du tout bon signe, c'est toi qui me l'as dit Mais non, non C'est pour les deux premiers textos, c'est la règle, après on peut en dire plus. Dis-lui que oui et euh, propose lui un café pour demain après le cours. Mmh. Ok on se laisse pas abattre. La... Envoie avec plaisir. Comme ça, tu mets l'accent sur le café. 4 minutes 59. 4 minutes 58. 4 minutes 57. 4 minutes 56. Peut-être... Euh... Peut-être que ça veut dire qu'il va s'endormir en pensant à moi Ou qu'il refusait de se coucher avant d'avoir une réponse de ma part Ou peut-être qu'il veut pas trop se dévoiler Peut-être qu'il va juste dormir. Ok. Je lui envoie bonne nuit. 7h59 minutes. 58 secondes, 7 heures, 59 minutes, 57 secondes, 7 heures, 59 minutes, 56 secondes. minutes, 56 secondes, 5 heures, 3 heures, 22 minutes, 20 secondes, 3 heures, 22 minutes, 1 heure, 2 minutes, 1 seconde, 1 heure, 1 minute, 59 secondes,